Draw a segment OI of length 4 cm. Trace un segment OI OI de longueur 4 cm. Bien, à peu près. Draw the circle of centre O and of radius 2 Comma 6 cm. Centre haut. Rayon 2,6. 2,6. Je trace le cercle. Et je le mets encore une fois. Comme un arc plat. En bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu. bleu. Bleu, bleu, bleu, bleu, bleu. Voilà. Rayon 2,6. D'accord. Then the circle of center eye and of diameter 5 cm. Si le diamètre est de 5 cm, le rayon c'est combien Eh bien, bien sûr, le rayon, tout le monde sait que c'est la moitié. La moitié du diamètre 2,5. 5, centre I, je trace le cercle de rayon 2,5. Allez, on le trace en rouge. Hein? Que ça ne fasse pas du grabuge. julie expression que j'adore. Je la trace en rouge. Que ça fasse pas du grabuge. Bien! they intersect at a and b il se coupent en a et en b ouais. juliet says the quadrangle o a i b is a diamond ça veut dire en français que le quadrilatère o a i b c'est un losange is she right Justify. Est-ce que la raison? Justifier. Alors, oh, il semble que c'est un losange. A diamond. Like diamonds in the sky. Like diamonds in the sky. Hum hum. Alors, combien ça fait OA? 2,6. Et OB? 2,6. IA, 2,5. IB, 2,5. Alors, vous voyez la chose Est-ce que c'est exactement un losange bah, ceux qui sont... Allez, monsieur, 0,1, c'est pas grave. Oui, c'est grave. L'exactitude, mon cher. Ce n'est pas un losange. Pas un losange. Pas un losange. Il faudrait que tous les côtés soient égaux. Tant que 2,5 n'est pas égal à 2,6, ce n'est pas un losange. Ah, vous voulez savoir un nom pour ce, ce quadrilatère Je vous dis, mais dites ça à personne, que ça s'appelle un cerf-volant. Oui, un cerf-volant. Vous avez vu des cerfs qui volent Voilà, c'est un cerf-volant. Expression très belle. En anglais, c'est kite. Pas très beau, kite. En français, cerf-volant. Eh oui, il y a des cerfs qui volent. Mais eh oui, en France, il y a des cerfs qui volent. Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que c'est un cerf-volant ben, C'est un quadrilatère qui est symétrique par rapport à une diagonale. Regardez, la diagonale OI. Je fais le symétrique de OAI par rapport à OI. On tombe sur OBI. Voilà. Un autre cerf-volant, si vous voulez. Et voilà, ce triangle et celui-là sont symétriques par rapport à OI. A et A'. Voilà, mais ça suffit pour les cerfs-volants. Il y a même des concours de cerfs-volants, mais pas de cela.